De bétonnage, voilà. Ok, ok, ok. C'est pareil, Dans les marre on met du béton partout, qu'on coupe les arbres, voilà. Il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus rien. Donc l'humanité va disparaître si on continue ainsi. surconsommation. Nous, on adore la nature, donc ça nous fait mal quand on abat des arbres, des forêts. La surconsommation accentue le déséquilibre aussi. Oui, voilà. voilà. Et, et vous pensez qu'il faut, faut le dire, il faut sortir dans la rue pour le dire. Oui, ah on, oui, oui, oui c'est oui, ah oui, oui. Oui, oui, oui. Tout le ah monde oui, sort oui. oui. dans la rue pour le dire, hein, ah, oui. ça Voilà. Ouais. <rire> okay. d'accord. Ah, d'accord. Le 12 décembre 2020, nous étions 150 rassemblés ici pour remettre l'urgence climatique au cœur de l'actualité. Fêter les cinq ans les de l'accord de Paris et se battre pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Nous savons que l'humanité fait face au plus grand défi de son histoire. Nous savons qu'il y a urgence. C'est maintenant qu'il faut prendre les décisions radicales, courageuses, afin de transmettre une planète habitable à nos enfants. La prise de conscience progresse, mais pas assez pas assez vite. Aujourd'hui, nous relayons l'appel du mouvement Yun for Climate. Je vais vous lire un extrait. Donc, le mouvement appelle à des mobilisations le vendredi 19 et le samedi 20 mars 2021, partout en France, la détresse de la jeunesse abandonnée face aux crises sanitaires et écologiques sera le cœur de leur mobilisation, de notre mobilisation. Désarroi, solitude, désespoir, voilà à quoi se résume en France le quotidien de milliers d'étudiants de lycéens, d'apprentis ou jeunes travailleurs. Déjà, avant la crise sanitaire, la situation était alarmante. En février 2019, démarrait le mouvement des jeunes en grève pour le climat. Profondément angoissés par l'état désastreux de notre monde, révoltés par l'inaction des pouvoirs politiques, les jeunes ont manifesté par centaines de milliers et sont même allés jusqu'à mener des actions de désobéissance civile. Actuellement, le projet de loi climat, présenté comme une grande avancée, n'apporte aucune solution face au ravages écologique. Les mesures s'accumulent et le présent de la jeunesse devient invivable, Et inévitablement le futur qui lui est proposé à l'horizon 2030 s'annonce insoutenable. Par cette mobilisation, nous voulons manifester notre profond désaccord avec les indécisions écologiques et sociales de ce gouvernement qui méprise les jeunes. Ce non. qui m'inquiète, c'est le politiquement correct qui nous empêche de nous confronter à nos rapports de domination. Ce qui m'inquiète, ce sont des débats creux que l'on voit à la télévision qui ne parlent que de sécurité à tout bout de champ. Le politiquement correct nous empêche non seulement de nommer les choses telles qu'elles sont, mais aussi de nous regarder en face. Pourquoi sommes-nous là Quelle est notre histoire Qui suis-je et quels sont mes privilèges La politique, ce sont aussi des émotions. Alors oui, si changement il y a, il ne sera pas sans colère et sans conflit. Il faut apprendre à être empathique avec l'autre. Je dis bien empathique et non pas sympathique. Le, sy le système dans lequel on vit est violent. Le silence auquel est réduit certains est violent. Et quand certains ou certaines parlent ou se dénudent, parfois, puisqu'il faut parfois choquer pour se faire entendre, on ne les écoute pas. On voit la pauvreté mais on ne la regarde pas. Dans notre monde actuel, les hommes cisgenres, hétéros, blancs, riches et valides cumulent tous les privilèges. À ces derniers d'apprendre à se taire et de nous demander comment nous aider. Alors que tu sois femme trans ou cisgenre, que tu sois une personne racisée, que tu sois âgé ou jeune, ou que tu fasses partie de la communauté LGBTQIA+, tu as le droit de t'exprimer et cette parole doit être respectée autant que celle de l'homme blanc. Il n'existe pas de militantisme parfait, il y a des erreurs. Le changement c'est aussi s'affronter soi-même et prendre conscience de ses privilèges. Arrêtons d'être dans le déni. sauver le climat pour l'instant, ça m'importe peu Ça peu si l'humain n'est même pas capable de s'écouter. La Terre, elle continuera de tourner. Lors d'un débat politique, demandez-vous toujours pourquoi vous prenez la parole et ayez conscience que quand vous parlez, d'autres se taisent. Aux opprimés, vous êtes légitimes à prendre la parole et vous avez le droit à l'erreur. Mon texte n'est sûrement pas parfait, mais il vient des tripes. C'est un cri à la justice que je lance. A nous de continuer le combat et remettons toujours nos espaces de lutte en question. Allez-y, il y a d'autres raisons. Non. Non. Oui. Le chauffage non. dans les bâtiments. La déforestation. La déforestation. Et le chauffage dans les bâtiments, c'est utilisation J'étais bûcheron, j'étais dans l'industrie, j'ai fait plein de choses. fait 43 ans, Voilà, levez bien. 25 ans dans l'industrie. Merci. Et je me suis fait pourrir la et vie, j'ai si perdu mes ans. nous aider, me on va mettre une flèche. Et virer aussi. Présent. Pour euh... le profit immédiat et le capitalisme. Pour Robin, tu peux venir pour la flèche je vais ah, rajouter oh, la je vais la pas là. Ah, ouais, on va la mettre. Il ah, ah, faut venir. non, Non, non, Oh, Richard. Oh là-haut. Tu fais où alors, je vous explique. Donc, la fête du climat, c'est un moyen ludique et participatif de comprendre les bases scientifiques du dérèglement climatique. Ce, ce, enfin, ce, ce jeu normalement de cartes euh, a été créé à partir des bases, euh, des, des rapports du GIEC. Donc, effectivement... Le problème, c'est le CO2 et les autres gaz à effet de serre. Les causes, les causes de, du réchauffement climatique sont des causes humaines, de l'activité humaine. L'industrie utilise des énergies fossiles et de l'électricité. Elle représente 40% des gaz à effet de serre. Industrie, 40%. Les bâtiments, attendez, les bâtiments avec leur chauffage, la construction, utilisent des énergies fossiles et de l'électricité. Cela représente 20% des gaz à effet de serre. Le secteur du transport. Prédépendant du pétrole, représente 15% des gaz à effet de serre. Je continue. La déforestation est là, qui consiste à couper ou brûler des arbres, au-delà de la capacité de renouvellement de la forêt. La déforestation pose un double problème, elle participe aux émissions de CO2 et représente aussi une destruction du puits naturel, puisque les arbres ont pour fonction de capter du CO2. Et la dernière activité humaine qui, est, qui pose problème, c'est l'agriculture. Elle est responsable des émissions de CO2 en petite quantité, mais aussi du méthane et du propoxyde d'azote. Et avec la déforestation, ça représente 25% des émissions de CO2, de gaz à effet de serre. Je on entend ce pas. Il y a des tsunamis, il y a mes couilles. Allez, dedans comme ça on ne voit pas. <rire> La Réunit tous les problèmes de la vie. Ok, si vous voulez, vous pouvez rester encore un petit peu en place. Pas demander à Denis. Que des gens qui, euh, qui tiennent ici, qui sont pas vous, Bon, Donc, euh, tant que moi-même... c'est ça la vraie démocratie, c'est trop à l'avance. C'est un pays qui a plus de mal à dériver vers un épotisme, un bureaucratisme.